Bonjour Amaury, tu es euh, le patron d'Opportunity qui est un, un cabinet de rachat et, et de rapprochement d'entreprises qui est spécialisé dans l'IT. Tu me disais tout à l'heure que tous les ans il y a à peu près 250 opérations, pour, pour simplifier, pour arrondir, euh, 250 opérations de vente et de rachat d'entreprises. Comment on fait pour savoir euh, et pour les connaître alors, euh, effectivement, euh, on a vu une accélération sur, euh, euh, on va dire, la communication autour des opérations. Et donc, comme euh, les sociétés qui font ces opérations vont finir par communiquer, bah, le seul moyen aujourd'hui, c'est éplucher euh, les journaux tous les jours, euh, oui, spécialisés oui. ou non, euh, dédiés en tout cas euh, à l'IT, et puis bah, de les référencer, et après de courir après les infos. Revenir à statistiques que tu utilisais, 250, c'est environ ce qu'on a eu l'année dernière. Celles qu'on arrive à qualifier parce qu'on va essayer d'obtenir euh, bah, leur taille, ne serait-ce que ça, euh, ça donne à peu près 200 opérations sur lesquelles on peut euh, s'appuyer pour savoir euh, ce qui se passe euh, euh, sur ce marché et quel type d'opérations ont euh, lieu. Alors, cette année, c'est une année un peu particulière. Oui, c'est une année assez particulière, effectivement. Euh, cela dit, euh, on a constaté que c'était censé arrêter beaucoup de choses pendant le premier confinement. Aujourd'hui, statistiquement, quand même, dans notre suivi, on en a quand même plus de 170 référencés. Euh, il reste, euh, l'année est loin d'être finie, en tout cas dans notre métier, et pour beaucoup de gens, hein, on va tous courir pour pour rattraper euh, une partie de la situation. Et donc, statistiquement, on va peut-être pas finir en, en dessous euh, ou très en dessous de ce qu'on avait euh, même l'année dernière. Et donc, justement, là, on, on commence à aborder le, le sujet d'un webinaire qu'on va euh, animer ensemble le 10 décembre 2020 euh, à 18h, et dont le titre, et on le voit derrière toi d'ailleurs, acheter vendre son entreprise IT pendant la crise, est-ce le bon moment euh, La question euh, n'est pas spécieuse en fait, euh, on peut se poser non, la question. On s'est vraiment interrogé avec euh, euh, d'autres professionnels du sujet, on a dans ce webinaire invité et discuté avec des avocats et des fiscalistes, mmh. parce que, euh, effectivement, est-ce que c'est la crise qui est un bon moment pour vendre Tout le monde doit s'interroger sur le sujet parce que c'est la énième crise, parce qu'on euh, n'a pas envie de continuer, tout seul ou parce qu'on aimerait bien un coup de main et un support autre euh, que ce qu'on peut constater aujourd'hui par le gouvernement parce qu'ils ils ne prennent pas en compte ce qu'on fait nous euh, ou, euh, ou ce que font nos clients euh, la question qui va y avoir derrière c'est est-ce que c'est le bon moment oui mais est-ce que il faut pas que je traîne trop parce que si je suis en difficulté je vais me retrouver justement avec une société qui pourrait euh, avoir à déposer le bilan soit à personne mais euh, ça va obligatoirement arriver si on est côté acheteur est-ce qu'on va racheter une société qui va bien euh, ou pas mal et, ou, ou racheter une société qui est justement à la barre du tribunal Ça fait partie des éléments qu'on va oui. essayer de, de présenter sur lesquels on va discuter. Et sur, sur ce dernier point, justement, la situation change un peu les choses parce que, alors que d'ordinaire, on dit qu'il vaut mieux racheter selon le terme consacré « in bonus, », c'est-à-dire une société qui est plutôt en bonne santé, euh, la période fait qu'il y a peut-être des sociétés euh, qui ordinairement seraient en bonne santé, mais qui, vu les circonstances, ne le sont pas, et il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Alors, euh, bonnes affaires, question à poser. En tout cas, ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, la plupart du temps, ce n'est pas lié à la, à la société elle-même ou à sa gestion, c'est mondial. On a une crise mondiale. Euh, donc, si tout s'est tout arrêté, ben euh, on n'a pas nécessairement une société mal gérée ou affectée. Ça peut mmh. être un sujet euh, de se dire euh, bon bah elle a elle a juste eu un, cru, un, un trou d'air comme beaucoup d'entre nous. Euh, on peut l'aider. Elle est peut-être pas euh, si abîmée que ça, etc. Et ben là il faut un certain nombre de réflexes euh, euh, derrière. Alors euh, que nous on peut apporter en réflexion. Et puis euh, bah, comme on le disait, euh, une avocate va vous donner euh, euh, des réflexes à obtenir, à garder juridiques et puis euh, aussi fiscaux. Et puis, comment on peut sécuriser une opération comme celle-là, qu'elle soit, encore une fois, et comme tu l'as dit, ou une bonus ou, euh, ou à la barre. Eh bien, donc, on va donner rendez-vous à nos auditeurs le 10 décembre. Vous serez quatre à présenter. En dehors de toi, donc il y aura euh, Paul Ferrachoul, exactement, euh, qui est un fiscaliste. Euh, on aura Samabou Mesla, qui est une une avocate euh, spécialisée dans euh, les rapprochements d'entreprise. et puis Nathalie Bélion et moi-même, qui sommes associés chez Opportunité. Et donc euh, rendez-vous donc au jeudi euh, 10 décembre 2020. Merci Amoury.